L'été s'en vient. Oui, oui, je vous le jure, l'été s'en vient, là, OK? Préparez-vous. Bon, beaucoup de Québécois aiment aller dans les Europes, hein, et plus spécifiquement à Paris. Vous me direz, rien de nouveau, Paris est la ville la plus visitée dans le monde. C'est pas faux, là. Mais... Sauf qu'avouons que les liens qui unissent la France et le Québec sont nombreux. La langue. Par exemple, parce que non, contrairement à ce que pensent nos cousins de l'Atlantique, nous ne parlons pas une langue différente d'eux, ok là Mais je ne suis pas là pour vous parler de ça, non non non, ça c'est un autre débat, mais plutôt du voyage que vous préparez peut-être faire un jour à Paris. Ok, avez-vous revisé un peu Savez-vous un peu ce que vous allez voir Oui. Tour Eiffel, le Musée du Louvre, l'Arc de Triomphe, Montmartre, Dorset, la Seine, le Pont-Neuf, l'Opéra, que sais-je? Ok, vous connaissez les noms, mais avez-vous fait un peu vos devoirs avant d'y aller? Aujourd'hui, je vous propose qu'on se prépare ensemble pour Paris et comme j'ai écrit quelques livres sur le sujet, hein? ouais, voilà, je me disais que ça pourrait être pas mal de vous donner quelques informations de base sur les lieux que vous allez visiter question de ne pas faire comme tous ces touristes qui se promènent partout en prenant des photos et qui réalisent ce qu'ils ont vu seulement à leur retour de voyage. Hmm, ici, on va pas faire ça, ok? Ok là? Allez, c'est parti pour un cours écrasé <rire> oui, crash course sur Paris. Cours écrasé sur Paris. à Montréal. Vous êtes arrivé en taxi, en auto, en bus, en métro. Non, ça c'est pas possible parce que la plupart du temps c'est compliqué de se rendre à l'aéroport de Montréal. Donc prévoyez quand même quelques temps à l'avance. Supposons que vous avez passé la sécurité, que ça s'est bien passé, vous avez à peine 2-3 heures là, et c'est le temps d'aller à la porte d'embarquement. Donc dépêchons-nous, allons-y gaiement, joyeusement. Oh, plein de petits cossins à acheter, des petites boutiques, du hors-taxe, des lounges. Oh, ça c'est important. Ça c'est l'endroit où quand vous allez arriver, il va falloir donner votre passeport au douanier. Mais là, ça ne nous intéresse pas. Nous, on veut aller à paris donc on se dépêche on regarde la porte à gauche et à droite encore plein d'affaires oh, mon dieu que c'est magnifique j'adore les aéroports porte 55 ça c'est la nôtre donc qu'est ce qu'on fait on ralentit on se pose on se prépare on branche notre ordinateur on prend des cachets on prend un peu d'eau bref on s'arrange pour ne pas être le passager désagréable parce que bientôt sur le tarmac ben oui tarmac on va y arriver voilà sur le tarmac ben il est temps de se préparer et on va nous annoncer le temps de vol on va nous annoncer aussi les petites choses que l'on va avoir durant tout ce voyage Voyage. moi j'ai eu la mauvaise idée de prendre Air France et c'était au moment des grèves. Heureusement je n'ai pas été touché mais la plupart du temps faites attention. Ah, ah le -là, oui l'avion décolle. <rire> euh, oh, petite parenthèse hein. quand on arrive essayez d'éviter d'applaudir, ça fait plouc, ça fait niaiseux, ça fait innocent et le but de cette capsule c'est d'éviter de faire innocent. Bon hey, oh, on est à Paris là, on est, à Paris, on est déjà, déjà arrivé à Paris là vous vous dites waouh, l'avion waouh, c'est arrivé, wouhou bonjour Paris No. En fait, non, c'est pas comme ça que ça se passe parce que c'est beaucoup plus complexe entre le fait de prendre l'avion et de revenir ici. Vous avez l'air à peu près comme un orignal pensant que tout se passe trop rapidement. Donc. Alors, vous voici donc à Orly ou à Charles de Gaulle. Ça, c'est Charles de Gaulle ici. Et vous vous dites, c'est très simple, je vais prendre une voiture pour relier l'aéroport à Paris. Très mauvaise idée, hein? à moins que vous ayez préalablement loué une voiture pour aller ailleurs en France. Dans ce cas-là, vous êtes forcé de prendre votre voiture. Sinon, ce que je vous conseille, en fait, la seule option, c'est de prendre le RER le réseau express régional Paris par train et là vous allez voir c'est écrit RER Paris par train vous suivez ces panneaux vous allez marcher pendant un méchant bout de temps là je vous l'ai fait pour vous question que vous sachiez un petit peu où est-ce qu'on doit aller et là il y a collègue devant avec la chemise carottée que j'ai essayé de perdre mais qui voulait pas se tasser de ma caméra donc vous marchez sans arrêt beaucoup beaucoup beaucoup beaucoup beaucoup vous dire si on marche à Paris ben c'est une évidence et là vous allez voir des tableaux plutôt des panneaux comme ça écrit Paris RER, et là vous le voyez juste devant vous ici, et on doit descendre l'escalator ou l'escalier mécanique. Ben oui, on a des mots différents selon le Québec et la France. Donc vous descendez grande ligne TGV, mais vous, c'est pas là que vous allez, non, non, non. Ah, le tableau que vous avez devant vous, ça, ça vous indique les vols qui sont au départ et à l'arrivée. Mais comme c'était une journée de grève, une journée sourde en France environ, il ben, n'y avait rien. Et là, vous allez me dire, oh mon dieu, mais quelle grande file pour aller chercher les billets pour relier Paris. Non, ça, c'est toujours comme ça. Vous en avez pour 20 à 30 minutes. Et comme ce sont des touristes, ben, ils prennent beaucoup trop de temps à comprendre comment ça fonctionne. Donc, prenez votre mal en patience. Si le train est dans 5-10 minutes, vous allez le rater. Hein. Moi, j'ai essayé de trouver d'autres petits endroits pour acheter des billets, mais ça n'a pas marché. J'aurais dû faire la file comme tout le monde. Donc, prenez votre mal en patience. Maintenant, vous vous dites, où dois-je aller prendre le train maintenant que j'ai mon billet? Juste ici, vous voyez cet endroit-là, c'est là que vous, vous allez rentrer, vous allez passer votre billet avec votre bagage et ensuite, ça va être le RER. Alors voici maintenant le RER, vous avez un tableau indicatif pour vous dire toutes les stations qui sont desservies, mais tous les trains desservent les stations vers Paris. Donc enfin voilà, Paris le jour, Paris la nuit, Paris toujours. Oui mais quelques petites informations avant, hein, parce que quand vous arrivez à Paris, la plupart du temps vous le faites en métro. Vous allez les retrouver un petit peu partout les stations de métro et contrairement à Montréal, ben Paris est vraiment très bien pourvu en métro. Mais quelques quand même, quelques petites indications pour éviter de payer Trop cher et d'avoir l'air de ces touristes américains qui se promènent sans trop savoir ce qu'ils font. Donc, vous descendez dans les antres de la bête, ceux du métro bien sûr, et vous allez voir, il y a toujours des gens pour acheter des billets. Et pour éviter de recommencer la procédure trop souvent, je vous donne quelques éléments techniques. Donc, vous touchez l'écran comme vous le voyez ici et cet écran va vous amener vers un choix de passe Navigo ou tickets. Nous, c'est des tickets, passe Navigo, ça ne vous concerne pas. Donc, vous avez différents choix, les tickets plus, ce qui nous intéresse, les arrêts, celui de l'aéroport ou Paris Visite. Nous, comme on va se promener beaucoup, on va prendre plutôt des pleins tarifs et ce que je vous conseille, c'est de prendre 10 tickets plus, ce qu'on appelle un carnet, au coût de 14,90 €. Et ça, c'est réutilisable au moins pendant un an, parce que sinon, ce que vous faites, ben, vous allez avoir toujours des gens devant vous pour acheter des tickets à toutes les stations de métro vous allez rager et là vous allez devenir un vrai parisien vous allez gueuler tout le temps surtout dès que vous le pouvez maintenant vous vous dites ah paris est à moi paris pour toujours ben oui allez maintenant on commence l'histoire de paris du moins l'histoire de quelques monuments parisiens vous êtes arrivé à votre hôtel ou chez des amis yé yeah! ok maintenant prenez votre croissant votre café en terrasse donnez l'impression que vous profitez pleinement de paris allez-y sur instagram facebook twitter je sais pas moi et hop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 Monuments et pavillons proclament haut et fort le triomphe de l'invention des hommes en consacrant une énergie et des nouveaux matériaux comme l'électricité et le fer. Le fer n'est plus masqué, il est magnifié et plusieurs architectes critiquent alors cette approche d'un matériau brut et ces mêmes critiques se déchaînent contre le monument le plus emblématique de l'exposition universelle de 1889. Gustave Eiffel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 Deuxième monument au deuxième endroit, l'Arc de Triomphe et les Champs-Élysées. Bon, je me suis amusé à faire une petite balade pour vous montrer à quoi ça ressemble aujourd'hui. On regarde ça ensemble. Alors vous êtes maintenant sorti du métro, du moins vous êtes en train de vous préparer de sortir du métro ou du RER et là vous avez en tête cette fameuse chanson de jodassin Les Champs-Élysées. Non je vais pas la chanter, vous en faites pas. Mais au moment où vous avez justement Jaudetin en tête, qu'arrive-t-il devant vous Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, c'est l'Arc de Triomphe. Oui et là vous allez voir il y a tout le temps plein de monde. Là j'ai été chanceux, hein. c'était une journée fériée, c'est-à-dire où les gens faisaient le pont et étaient en dehors de Paris, donc c'est quasiment vide là ce que vous avez devant vous. Mais la plupart du temps c'est plein, c'est complètement fou. Pour ceux qui voudraient même tenter l'aventure d'aller en voiture à Paris, hein, je vous avais déjà déconseillé de le faire, mais bon, bref, vous avez peut-être des tendances suicidaires, mais amusez-vous à faire le tour de l'arc de triomphe du fameux rond-point. Moi, j'ai appris à conduire là, et pour preuve, je conduis encore très mal. Donc, à ne pas faire du moins le moins possible. Et là, bon. Vous voyez plein de gens gauche à droite, l'épidémie du selfie touche Paris, hein. c'est le moins qu'on puisse dire. Et un des grands trucs, c'est de s'avancer sur le rond-point des Champs-Élysées pour bien sûr se dégager de la foule, éventuellement se faire frapper, là. mais l'important c'est d'avoir la photo, hein. Là, vous allez voir des fous qui sont prêts à avancer pour prendre des fameuses photos. Bon, je vous fais pas tout là, le fameux rond-point, là on va descendre les Champs-Élysées ensemble, parce que bon, tout le monde se dit les Champs-Élysées c'est magnifique, c'est grandiose, c'est Paris, Paris le jour, Paris la nuit pareil toujours bon ok calmez-vous là ok parce que vous allez voir que tous les magasins tous les commerces qui se trouvent près des Champs Élysées ben c'est les mêmes genres de commerces que vous avez à gauche et à droite hein? la mondialisation c'est pour le meilleur et pour le pire ce qui fait que c'est des cossins qui sont très chers mais si vous avez envie d'avoir des restos un peu sympathiques <rire> ben vous le voyez hein le McDo et les gens sont très fiers de dire qu'ils sont allés au McDo des Champs Élysées mais je vous rassure ce sont les mêmes vaches mortes que vous retrouvez un peu partout dans le monde donc sincèrement pour bon, vous pouvez acheter des cartes aussi, vous pouvez rentrer dans les, les commerces à gauche, et à droite, payer trop cher pour un café au lait, aller dans une espèce de quick, une espèce de McDo pour les pauvres, <rire> c'est tout dire. Hein? Mais moi, sincèrement, je préfère aller ailleurs. Allez, venez-vous-en, on retourne dans le métro et on va s'amuser pour voir vraiment l'histoire des Champs-Élysées. Sachez qu'un arc de triomphe, c'est en fait une porte monumentale comprenant généralement une ou trois baies en plein cintre, entourée de colonnes et de bas-reliefs destinés à accueillir un général victorieux. Il manifeste la transcendance du vainqueur sur le reste de l'humanité et célèbre plus l'empereur lui-même que sa victoire. Parce que justement, à la fin du second siècle avant Jésus-Christ, la seule ville de Rome en compte 53, Ben oui parce que ça vient surtout de la Rome antique. 18 ont été retrouvés, dont l'arc d'Auguste, de Claude et de Titus. Mais nous, hein, on est à Paris, de quand date celui-ci? Ben, on le commence en 1806, en plein pendant l'Empire, celui de Napoléon Ier. Oui, parce qu'il n'est pas tout seul, il va y en avoir d'autres Napoléon. On le commence en 1806 pour commémorer la bataille d'Austerlitz, grande victoire de l'armée napoléonienne. Mais cependant, on n'a pas le temps de le finir parce que Napi, entre temps, est exilé une première fois à l'île d'Elbe, il revient et pouf, Waterloo, on le renvoie pour une seconde fois, cette fois à Sainte-Hélène, là il va mourir. Bye bye! Pour l'arc, on va devoir attendre 1836 pour qu'il soit enfin terminé. Aujourd'hui, le monument sert à commémorer la Première Guerre mondiale, d'où la tombe du soldat inconnu dont le nom a enfin été dévoilé. Et je peux vous le dire, enfin que son nom, c'est… Maintenant, les Champs-Élysées. Ben oui, hein, parce qu'à côté de l'Arc de Triomphe, ben pas très loin, il y a les Champs-Élysées. Fin du XVIIe siècle ou 14 gagnent, ok L'allée des Champs-Élysées est avant tout un accessoire du Jardin des Tuileries, et ce dans la pure tradition des jardins à la française. La plantation est constituée de longues allées avec, ça et là, des carrés de gazon qui ont l'avantage d'offrir un espace libre, sans arbres, où l'on peut s'exposer au regard en profitant des rayons du soleil lors d'une promenade à pied. Hein? Ça, c'est le voir et être vu. Sauf qu'arrive le 19e siècle, le développement de la ville et pouf, des bâtiments, mais là partout, hein. regardez ces images-là. Sous le second empire, celui de Napoléon III, je vous l'avais dit qu'il y en avait d'autres, on va voir apparaître de luxueuses demeures, des cafés s'installent, on vit la belle vie aux Champs-Élysées. Au 20 e siècle, ben c'est ça, on trouve des touristes qui viennent acheter des cossins et des maisons de luxe où des touristes, ceux-là ont plus d'argent, viennent acheter des cossins plus chers. Donc en gros, c'est la république des cossins aux Champs-Élysées. Est-ce que je vous conseille d'y aller? Maintenant, le Louvre. Oui, celui-là même que Team America World Police a détruit. Vous vous souvenez? Comment ça, c'était pas vrai? Un film? Des marionnettes? Je comprends pas. Aujourd'hui, le Louvre est sans doute un des plus beaux musées au monde. Cher, mais beau, mais cher, mais beau, mes chers mais beau, mes chers mais beau. On y trouve la fameuse « Joconde de des Léonard de Vinci, où les touristes se pressent pour avoir leur photo à eux, qui sera sans doute ratée, floue ou tout croche. Un conseil, amusez-vous à regarder la foule. C'est drôle à défaut d'être triste, disons-le comme ça. Avant tout ça, le Louvre, c'était une forteresse. À l'époque médiévale, il devient un peu plus un palais royal. De François Ier, celui qui a envoyé Jacques Cartier ici, à Louis XIV, celui qui a fait de la Nouvelle-France une province française à part entière, ils ont été plusieurs rois à y demeurer. On va sans cesse ajouter des sections à ce palais, qui devient un joyeux mélange de styles architecturaux qui parfois ne vont pas toujours ensemble. Mais ça reste beau, alors on accepte. Un des éléments les plus impressionnants, c'est sans doute la cour Henri II, symbole de l'architecture de la Renaissance française. prenez le temps et allez la voir. Parlant de la Renaissance, les guerres de religion vont marquer le Louvre. La famille royale à l'époque y réside pour le mariage de Marguerite de Valois avec Henri de Navarre, qui va se solder en 1572 par le massacre de la Saint-Barthélemy. Sinon, il y a aussi le musée, hein, mais ça je vous le laisse aller voir tout seul. Un autre élément fondamental qu'il y a à Paris, c'est sans doute la culture du café et de la terrasse. Vous allez voir, il y en a plein, les gens s'assoient, profitent. Mais un petit truc, hein. si vous trouvez que c'est trop cher de payer 7, 8, 10 euros pour un café en terrasse, ben, entrez à l'intérieur du café et commandez-le au zinc, hein, au bar. Et là, c'est à peu près 1,60 à 2 euros, donc c'est pas très cher. Donc pour le vrai café, les vrais amateurs de café, allez-y, ça vaut la peine. Allez. C'est fini pour aujourd'hui, du moins les premières sections. Je vais en faire d'autres si vous en avez envie, mais ça, ça va dépendre de votre désir d'en savoir plus sur Paris et si vous avez envie d'entendre parler d'une autre ville, ben faites-moi signe. Allez, je suis Laurent Turcot et je vous dis bonjour Paris, parce que Paris sera toujours la Paris. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai dit ça comme ça? C'est dans